Catastrophe Le moral des ménages américains s'effondre au mois d'avril. C'est un clou de plus dans le cercueil de la relance, dans la grande reprise promise euh, fin 2020 et pour 2021. Ça allait être une année explosive si on prend cette espèce d'imbécile de Nicolas Dufour qui est à la Banque publique d'investissement et qui nous parle d'un effet catapulte euh, Ouais, une catapulte en carton, sans doute euh... Il n'y a déjà pas de croissance en France au premier trimestre. Allez, où ta catapulte, Nicolas Et en plus, vous avez le moral qui s'effondre. Euh, et qui s'effondre pour une raison bien particulière. Le moral s'effondre parce que les ménages américains craignent de plus en plus l'inflation. Ils ont peur de l'inflation et ça, ça leur met un gros coup au moral. Et c'est vrai, l'inflation américaine est repassée au-dessus des 3%, à 3,1% précisément au mois d'avril, en glissement annuel. C'est entre avril 2020 et avril 2021. Les ménages américains euh, ont le moral qui baisse parce qu'il y a l'inflation qui monte. Et ça, c'est vraiment très, très, très bizarre. Euh, et ça nous, dit, ça nous dit, deux choses. Ça nous dit donc un que effectivement la reprise euh, américaine et mondiale qui nous vend et nous survend et qui aurait besoin d'inflation. C'est une reprise qui a besoin d'inflation. Il faut monter les prix. Il faut que, faut que ça bouge un peu. Non, il faut pas oublier que généralement les périodes de croissance sont inflationnistes. Hein. Le, euh, bah tout ça, c'est vraiment du chiquet que vous pouvez vraiment enterrer et que euh, tous les gens qui vous disent qu'il faut parier la reprise, il faut sortir de là le plus vite possible. C'est vraiment le point le plus important. Et le deuxième point, euh, c'est que ça nous apprend beaucoup de choses sur l'inflation qui, vous allez voir grâce à ça, est un phénomène qui est beaucoup plus, euh, qui est bien davantage psychologique, social, politique... C'est une espèce de ventre mou, on n'est pas dans de la science dure, on n'est pas dans de la science financière et même pas dans de la science économique, tant qu'on puisse appeler ça de la science. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information. Économique et financière, l'investisseur sans costume. Hein, Excusez-moi, j'ai ripé parce que j'édite aussi un service d'investissement qui lui s'appelle risque et profit, dont justement le dernier euh, numéro euh, parle d'inflation. Je vous mets des liens en description hein, pour le service gratuit et le service payant parce que c'est important l'inflation. Parce que si vous avez ou si vous n'avez pas de l'inflation, ça change absolument complètement euh, votre manière de construire votre portefeuille à long terme et votre manière de protéger vos, votre patrimoine à long terme. Et donc c'est pour ça que c'est un gros sujet euh, dont je parle pas mal en ce moment et je vais continuer. Euh, ça devrait vous intéresser aussi euh, et ça devrait vous intéresser euh, d'autant plus qu'on raconte énormément de bêtises, c'est un gros gros gros sujet de propagande, l'inflation, euh, et que ben, il faut que vous vous formiez par vous-même, il faut que vous fassiez votre idée par vous-même, malheureusement vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire confiance à grand monde euh, sur cette affaire. Donc euh, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Hein. Euh, si vous avez un peu de patrimoine euh, à gérer, euh, prenez un abonnement d'essai à risquer profit. Euh, ouais, je, c est, c est, c est, depuis un an, on a des trucs qui marchent quand même très très très très bien. Euh, parce que bah ouais, euh, j'ai fait un dossier sur l'hyperinflation au mois d'avril 2020. Euh, donc on, on est totalement.. Euh, on est totalement en ligne avec ce qu'on avait prévu, euh, et ben, forcément, derrière, les recommandations fonctionnent très très bien elles aussi. Mais bon, découvrez ça, découvrez ça euh, ci-dessous, je vous en dis beaucoup plus. Euh, vous pouvez voir euh, les rendements comparés euh, de, en 2020, et c'est encore mieux en 2021. Euh, bref, revenons à nos moutons. Euh, le moral des ménages baisse parce que euh, il y a une peur que l'inflation monte. Euh, ça c'est extrêmement bizarre c'est extrêmement bizarre euh, parce que euh, c'est très paradoxal en fait c'est très paradoxal euh, et bien pour une raison assez simple euh, c'est que généralement euh, quand euh, les prix des ménages euh, quand pardon quand le moral des ménages baisse euh, ben, vous avez euh, des comportements à la consommation qui vont être beaucoup plus prudents, qui vont euh, avec des gens euh, avec des, des moins de consommation, plus on va mettre de côté. Euh, et et c'est pas c est, c est pas incohérent si vous voulez. Euh, le, si vous avez peur que les prix montent, au début on peut se dire, mais ben, du coup euh, je ne vais pas pouvoir euh, je vais pas pouvoir subvenir de la même manière à mes besoins, donc j'ai besoin de mettre plus d'argent de côté. Euh, c'est en tout cas des anticipations d'inflation raisonnable. C'est à peu près ce qui est en train de se passer en ce moment. Hein. C'est comme ça que les gens se comportent aujourd'hui. Quand vous avez le moral qui baisse pour ça, c'est ce que ça donne. Est-ce qui est très différent, et si vous voulez, parce que d'une de, de, de, perspective d'inflation qui monte euh, et hors l'inflation. Qu'on soit très clair, l'inflation généralisée des prix, hein, pas uniquement des transferts euh, d'un poste à l'autre parce que vous avez une pénurie, parce que vous avez eu un ajustement d'offres et de demandes, l'inflation généralisée des prix est quelque chose qui est lié à la demande bien plus qu'à l'offre. Vous avez des phénomènes d'inflation de, de, de, par l'offre qui peuvent être... Euh, Conjoncturel. Mais structurellement, la grosse inflation, celle qui tâche, c'est un phénomène qui est lié à de l'offre monétaire, vous avez plus de monnaie qui est offerte, et euh, bien évidemment, les gens qui détiennent ces monnaies les, la dépensent. C'est ça qui fait l'inflation. Et du coup, si vous voulez, quand vous avez euh, des ménages qui vous disent qu'ils ont peur de l'inflation, donc ils vont moins consommer, ben, ça, ça, ça, ça s'auto-annule, en fait. C'est l'inverse de la prophétie auto-réalisatrice. -réa Ils sont en train de vous dire que wow! « euh, et, et ça, ben, c'est probablement qu'on est déjà en train d'arriver de, de, de, à un top euh, des perspectives d'inflation, et qu'il va probablement y avoir un reflux. Alors ça ne veut pas dire que euh, on n'est pas revenu en régime inflationniste, on est revenu en régime inflationniste, mais c'est un truc, ça va prendre du temps, c'est pas aussi simple. Et en tout cas, l'inflation dont ils rêvent pour faire leur relance, leur grande relance et pour pouvoir solvabiliser toutes les boîtes qu'ils ont sauvées depuis l'année dernière, on n'y est pas du tout. Et ça va leur faire très très mal. Et notamment, si vous voulez, j'aurais comparé un petit peu l'état psychologique du moment avec ce que c'est. Euh, qu'un euh, état psychologique, un état social, euh, dans une période d'inflation, et on va brosser le trait, on va y aller un peu fort, on va même aller sur un truc qui se rapproche plus de l'hyperinflation que de l'inflation. Euh, J'ai un bon ami brésilien, euh, qui était euh, enfant euh, au moment des grandes périodes d'inflation au début des années 90 euh, au Brésil, et euh, qui euh, m'expliquait euh, comment ça marchait euh, chez lui. Et il disait, bah, à l'époque, euh, son père, était payé deux fois par mois, en espèces, et donc, dès qu'il recevait sa paye, il appelait sa mère, qui filait immédiatement au bureau, chercher l'argent, pour aller faire les courses pour 15 jours, sans attendre, ne serait-ce que le lendemain, sans perdre une heure. Pourquoi Parce que les prix augmentaient tellement vite, qu'il fallait dépenser l'argent le plus vite possible, parce que sinon, l'argent perdait de sa valeur. Et donc, non seulement donc, elle faisait ça, quand il m'expliquait, quand il rentrait dans les magasins, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il regardait là où les employés des supermarchés étaient en train de réétiqueter pour réussir à attraper des produits avant que ceux-ci soient réétiquetés, réétiquetés en hausse de prix, et pour pouvoir essayer d'attraper des produits un peu moins chers. Et que c'était à tel point que il m'expliquait qu'il, dans sa maison, il avait deux euh, réfrigérateur, alors qu'il m'explique que c'était un bien de luxe à l'époque, mais que bah, pour conserver euh, les, les denrées, il fallait ça. C'est ça l'inflation. Alors là, je vous ai pris ex un exemple exagéré, encore une fois. C est, c est, on se rapproche plus de l'hyperinflation que, que de l'inflation française telle qu'on la connaît euh, dans les années euh, dans les années 70 et jusqu'au début des années 80 ou les 60. Mais euh, vous voyez la différence de psychologie. Euh, d'un univers inflationniste dans lequel euh, on, on va chercher à dépenser pour plein de raisons, là c'était une raison plutôt négative, mais vous pouvez aussi chercher à dépenser de manière positive, parce que vous êtes dans un monde en croissance, parce que vous voulez acheter des voitures, parce que vous voulez acheter des frigidaires, parce que vous voulez acheter des maisons, parce que c'est 30 glorieuses et que vous avez besoin de rééquiper un pays, euh, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas, pas du tout dans un moment, déjà parce que les populations vieillissent, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à la retraite, qui ont besoin de prévoir l'avenir, euh, et qui ne vont pas s'acheter une voiture de plus parce qu'il faut, il, il faut prévoir pour l'avenir. Et qu'il y a plein de gens qui ont une confiance assez modérée dans la capacité de l'État euh, à payer les retraites. Euh, et bien tout ça fait qu'aujourd'hui, une espèce de grande relance on rêve elle est morte née. Alors, on pouvait l'imaginer, maintenant on en est sûr, alors c'est quelque chose vraiment de très très très important, hein le, euh, euh, ne vous faites encore une fois pas avoir euh, avec euh, la, la, la relance et la reprise, parce que c'est un truc, je comprends même pas qu'on qu puisse aujourd'hui dire « ah ben oui, vous comprenez, on a eu le, la, la crise l'année dernière, donc là on va repartir dans un cycle haussier ». Non, c'est totalement faux. On n'est pas du tout dans la même situation qu'en 2009-2010 où on repartait dans un grand cycle haussier de 10 ans après la crise de 2008. On n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans du tout. Donc ne vous faites pas avoir à... par ça. Euh, ne vous faites pas avoir non plus dans l'autre sens, euh, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'inflation, mais elle viendra un jour. Elle viendra un jour et quand elle viendra, euh, ça fera très très mal. Tu sais, moi j'ai tendance à comparer, pour comprendre l'inflation, moi j'aime bien prendre l'image d'une musique, euh, d'une musique, euh, j'aime beaucoup comparer ça avec la danse macabre, avec des vagues, et, et des rythmes où ce euh, sont des choses, encore une fois, qui tiennent beaucoup plus de, de la psychologie euh, que, euh, que, que de la pure mathématique financière. C'est pas pour rien que les grands financiers, c'était généralement de grands musiciens aussi. Euh, et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, si vous c'est pas parce que l'épisode inflationniste actuel du moment, là, à court terme, euh, et, et une bulle qui est probablement déjà crevée, que les perspectives inflationnistes à long terme hyper inflationnistes ne sont pas là. Que je, elles sont là. On a basculé d'un monde de déflation à un monde d'inflation euh, l'année dernière. Mais ce qui est absolument évident, c'est que les États et les banques centrales sont dans l'incapacité totale de contrôler ce mouvement-là. Et quand il sortira, ce sera ultra destructeur. Et ça... Ça, ça sortira en dehors de tout contrôle des banques centrales et des gouvernements, euh, et notamment parce qu'elles l'auront cherché. Parce que, alors, je, je vois déjà quelques-uns d'entre vous euh, me dire, mettre en commentaire, d'ailleurs n'hésitez pas à, à mettre en commentaire, à m'écrire pour me, me donner me dire ce que vous pensez de cette vidéo, mais j'en vois déjà en train de me dire, ah, mais oui, mais il y aura plus d'inflation. Parce que maintenant, euh, vous comprenez, on a tous des cartes bleues, on est tous sur les comptes, euh, les, les États et les banques peuvent très facilement euh, bloquer les comptes, empêcher cette consommation. Euh, oui, alors, à Weimar, euh, en, en, 1900, euh, en 1923, euh, c'était pareil, en fait, si vous voulez, pour pouvoir acheter une baguette de pain à 10 milliards de marques ou un truc comme ça, encore fallait-il avoir des billets de 10 milliards de marques et il fallait bien quelqu'un pour les imprimer. Donc n'oubliez jamais que derrière euh, tout euh, mouvement euh, d'inflation qui dérape, il euh, y a euh, des gouvernants, des dirigeants qui se sont fait avoir à leur propre jeu, qui se sont fait piéger et qui se sont euh, retrouvés dans, dans, une, dans une spirale dont ils n'arrivent plus à sortir. Mais euh, je réfute absolument. Je, je refuse euh, aux, aux banques centrales, et au gouvernement, la capacité euh, de gérer quoi que ce soit euh, de, de, de, de, de l'inflation. C'est quelque chose où que, c'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui décident. C'est vraiment, c est, c est, ce sont des c est, c est cet esp... de mouvements sociaux, psychologiques profonds qui sont très très très très durs. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on a peur de l'inflation, donc on va moins consommer à demain? Euh, on a peur de l'inflation, et donc on a peur que la monnaie ne vaille plus rien, et du coup on va se mettre à la dépenser, au contraire surconsommer. Je sais pas, et je pense que personne, ni à Paris, ni à Bruxelles, ni à Francfort, ni à Washington, ni nulle part, ne peut dire ce qui fait que le, les, les peuples vont passer d'un sentiment à l'autre. Ce que je sais, en revanche, c'est que le jour ça se passera, euh, ça se passera de manière assez brutale. Et que le jour où ça se passera sera déjà trop tard. Et c'est pour ça qu'à mon avis, quand on construit un portefeuille à long terme, c'est quelque chose qu'il faut prévoir dès maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Commentez-la, mettez-lui un pouce bleu, partagez-la. Euh, il me semble que c'est vraiment cette histoire vous permet de mettre le doigt vraiment sur ce que c'est que l'inflation. Retenez bien ça. C'est-à-dire que vous avez un moral des ménages qui baisse, parce que vous avez peur de l'inflation, et qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous garder de l'argent pour l'avenir pour euh, par sécurité ou ce que vous le dépensez par peur de la crainte de la monnaie, c'est ça qui fera le jour où là, là, là, ce sera cette bascule qui fera que l'inflation reviendra. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris alors que je pense que pas grand monde comprend ce genre de truc. Je vous dis à votre bonne fortune.